J'ai cherché 10 oui. Et si mouns nous prêts déjà, nous déjà manger oui, oui, nous avons déjà pris quelque chose. Ok. Et Nenette? Oui, madame. Vous préparez boîte de pour moi? Oui, madame. préparez boîte, mais normalement e ça vous demandez. Et qui sandwich vous fait pour vous? Jean-Boye vous demandez, oui, madame? Okay. Mami, il dit à Nenette, de mettre des fruits pour nous. Ok. De l'abon pour moi, s'il vous plaît. Ok. Nenette, si m'a moun yo mouns pour mettre moun fruits pour vous, ben si mouns pour mettre pomme pour l'étendez? Oui, madame. Et puis, si mon on ne pas monter la machine. Madame, elle monte la machine très bien, machine est la plus madame. Et ah. bien, vous avez madame. Monsieur, elle la vie, l'homme avec grande femme. Attends, même si mon machine, elle a camper pour me monter la machine avant de me déplacer. Elle lever presque de lever la machine. Elle a mes amis. Oh, non il n'y a pas de monde. On est Et Nenette, tout on monde a frappé devant. qui est Oui, madame. On est. Oui, respect. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que qu'on peut avoir avec le maître, s'il vous plaît Non, le va là, non, madame, là. Oh, même temps, madame, non, là. Oui, même maintenant, madame, n'a pas le problème. C'est comme on relève Je suis assez bien, là. Eh bien, ok, d'accord. Oui. Madame Madame, oui? Mon monsieur a demandé pour deux. il dit que c'est bien. Les deux rendez-vous avec. Les deux, les deux, les deux. Tant de moins grandement, matin ça, qui est-ce que vous avez déranger? Vous pensez que c'est un... À... Vous n'avez pas compris les docteur le Non, madame. Ou est-ce un avocat? Non, madame. Ah, de toute façon, vous le regarder. Oh, ou même? Bonsoir madame, bonjour. Bonsoir Tous les deux, bon, tous les deux. si vous vous une Bonjour. Ça gagne. Bon, t'es avec pas trois moi, pour comme gasolis, t'as fait gaz. Je t'explique le problème, moi, t'as dit, je venir côté de lui, alors, moi, venir. Oui, mais je ne comprends pas pour qui ça. Pour le travail, oui. Pour le travail? Oui. Oh, oui. oh, Oh madame, une belle, je vais te je suis te faire maçon. Enfin, je vais te faire bête caca <laughs> je bête Oui, madame une belle, je vais te docteur, une belle, Oui oui docteur Pas une belle, docteur. fait écriture même son docteur par exemple mon, une <coughs> <coughs> <Ou ramassi coughs> <coughs> <coughs> Comme oui. oui, oui. Mangez biscuit. biscuit qui chérie, vite dans ton Où est-ce Qui qui qui je ne sais pas Comment Caca bête. ce c'est que vous posez une troppe question, qui <Holy Hill> t'aime faire l'entrevue? <rastanden> non, dis-moi ce qui marche, ni vini. Si nous n'avons une côté, moi au moins le vinsons. Calé, bonsoir bien. Tout son caca tout bête. Quand est-ce que tu marches? Jamais vini. On parle qui là? Ah, relève vini quand toi on avec lui. Mais bon, malgré qui est, non. Oh. Oui ou mal? Oui, mais moi, mais moi. Ah là, musique. Comment est là? Comment est là? Oui là, oui ça passe là, même Qui bon, Font maintenant là je un rendez-vous avec vous, où Oh, c'est pas, non, ça m'a pas madame, je demandé, moi, monsieur, moi je Ok, oui. on ne met pas là avec les On domine ça, domaine, domine Kai. Oui. Bon, on sait où vous Bon, comme monsieur, son caca tout bête. Excusez-moi, monsieur, Jardinier tout. Oui, j'ai un je fais mes tunettes. Ok, eh bien, chérie, ça n'a pas fait ma prenez pour le faire travail jardin. On à chien pour nous. Oui, Et madame. On ou va faire certaines choses. Là, pour tout ça, bien, la, quoi, la, quoi, so. Madame, on fait Madame, de oui, et puis, what après, il sortit. Non, mais faites aller avec lui, nous disons, bagaille, ça, c'est sous responsabilité, et Eh bien, je ne pas son chèque. Oh Mais tu exagères, mon cher. Comment Comment pour faire bien, monsieur, chèque Chèque, c'est en français, c'est... Oh, monsieur, pas dans le niveau chèque. L'homme, il travaille, il faut lui couper l'US. Vous comprenez? Vous payez en américain, vous capiez en français, vous avez Monsieur Samuel, c'est un créole, oui, pour payer. Comment créole? là Eh bien, si vous avez travail, vous faites 2000-2000-2000-3000 goudes 2000, en 2000, goudes. On un en créole. Mais comment on passe que tu là? Eh bien, ma balle 2200 goûts de sopensibles. Eh bien, on ça, va aller avec lui. Eh bien, ok. Oui, madame, va tout bête là. al ma balle ou 2200, ok? Merci, madame. Vous voulez commencer aujourd'hui en même? Eh bien, ma balle la que moi qui travailler. Eh bien, ok, pas de problème. Ok. Mais oui. Bon, quest ce que tu faire? Quand tu as fréquent. tu créole. On aime toujours inventer certaines choses. sont mal lié. c'est en créole. Vous comprenez? La toucher, parce que ou même c'est en français. on touche. Ou pas un Français, mon cher. Ça, a Chérie, Madame là. Mais mon chéri, on défend ce qu'il là, on, a fait prier avec lui, et qu on est ce on on on qu'il on on ce on Ok, chérie. Ok, eh bien, ok. Malé. Ma ok, d'accord. Hein, eh, ou pas dit femme, pa, soit fait. Si mal dit, c'est Jérémie, il va ouvrir son bail. Il mm, va dire, pas je travaille. Oui. Oui, c'est qui est-ce Caca, toute bête de retour. Ah, oui, bien, entraînant. Oui. Bon, côté mon eh bébé, c'est côté mon commencé là. Dis madame dans sa main. Eh bien, vous m'entendez comment c'est travail, oui, madame Nantezou, qui sont fait déjà. Vous connaissez les oui. chiens pour occuper Jardin, madame Nantezou, ça vous fait, entrez dans le travail ou D'ailleurs, soit, il y a quelqu'un qui a envie demander pour moi, si madame Nantezou, pas dit ça, je m'a fait. Je dis, m'a fait travail, pas qu'il je en train de travailler, m'a dit Eh bien, ok. Je vais mettre vos colles pour mon là. Oh, oh. Oh, oh. oh. oh. Et euh, Alcibiad? Oui madame. Est-ce qu'on va y chien manger déjà? Oui madame, chien à manger oui. Non, mais j'aime des chiens chien à abjapé, elle peut commencer. Chien à m'auté moi. Chien à Oui. Eh bien, elle va le manger non. Bakalao, bagalau, bakalou, bakalou. Bakalou, bakalou. madame la l'abjapé, madame, madame! Tu vas finir. Chien quoi? à la mode et bonjour et de l'eau et des de poissons modèles comme ça <muché> chien ap, manger chien manger oui au oh. Oh. soir et à la chienne qui m'a dit qu'il est des pantalons et bien fouillé pour chou bâche à manger qui mais... eh, bah n'a mon an chien salé des bouquets mais non manger la mode ou un battre on est comme ça qui soit prend la gardez jambonne à toute poche lit bâche on mangeait mon cher oui madame excusez-moi battre on est en mode de la dame tout non non non manger pour appâcher ça il mangeait chien oui, madame. Eh, eh. Oui, oui, oui, oui. nanette, elle ti pour moi, mes Mais moi, je madame Valdez, oui. Alloué le voiture pour moi, pour pour moi, pour un second moi, pour pour pour oui. Mmh. Bonsoir, mamie, Bonsoir, Bill chouchou. Sonika, je fais le boss dessin à l'école. Viens voir. Moi aussi. Ben ben, regarde, regarde. Maman, je regarder vite. Quoi? Un monstre dans le jardin. Un monstre dans le jardin? Oh, ça tu me Oh, C'est pas monstre, Timon. Un monsieur, me prends des dons. Moi, la bouffe de travail, on dirait qu'il nous fait la grimace. Non, il ne vous fait pas de la grimace C'est ses visages. Les constats sont sourire. Vous comprenez, C'est pour qu'à nous, mais en mille moments, figure macaron, figure macaron, c'est figure le macaron, mais c'est pas grimace la que fait. Nous, au s'il te plaît, dis lui de ne pas passer au bois de notre chambre. Oh, mais son cas, tu exagères. Pas besoin jusque là. Eh bien, venez, mon petit en entrée, mais, non, mais on est y... dit, mon nom est ouais. Si vous êtes content, mais moi, Ah, content. content, content. Vous êtes content, vous êtes content. Vous êtes content, vous êtes content. Vous êtes content, content. Vous Le content, vous êtes content. Vous êtes content. Vous êtes content. Vous pas passer Vous êtes content. Vous Vous êtes content. pas euh, les enfants m'ont fait mon surprise aujourd'hui. On aurait préparé au mar pour nous. Au mar, quoi, mon ami Oh, mais, oh, mais qu'est-ce qu'il y a Mané, je suis. N'arrivez pas. nourriture à répétition. Mais ti, mon montes, mais nous exagérons. Qui je ne parle mais nous, tu répétition. De toute façon, au oh, mat, on prépare répondre. Oh, mm. Je préfère une défausse, Mami. Une défausse. Tu aurais, aimer, tu aurais préféré une défausse. Mais de toute façon, n'a fait mon petit plaisir, je tiens. Hein, n'a mangé au oh, mat et puis après ça, m'a préparé. Nous n'avons là qu'une nappe dans le problème. Chaque mm. soir, nous y nous mm. pour nous mm. pour nous ne pas manger. -le. Dernièrement, on prépare un bois pour nous. Bon. Qui ça nous fait, nous obliger de me jeter. Oui. Qui ça me fait, me faire pétale pour nous. Nous pas manger, nous faire me jeter. Mami, tu fais pas bon le moi. Donne-moi une crème à la glace oui, vous Une crème à la glace mais c'est du dessert, tu n'as pas encore mangé. Bon, fais moi plaisir aujourd'hui à manger au mal. Si nous tout le monde, ah, descendre la ville, m'a obligé à acheter une rigoise pour nous. Comment se fait-il que chaque matin, pour m'a jeté ton table manger. Alors, c'est bon, y a des gens qui pas même jouer. Bon, on va pas manger, mais il y a bande nous lougaou. Avant hier, c'était Dede, c'est Omar, c'est ceci, cela. De toute façon, tout le monde suspend un bon problème dans ce sens ok? Et je me pose une autre question qui est très intéressante. Nous prenons l'école tous les jours. Et Sonika, je me pose une autre question concernant la vie. Ou? Qui sort à remédier demain, si Dieu veut? Madame Vin, un docteur, Madame spécialisée. Dans la branche pédiatrice. Oh, bravo, ça, c'est une très bonne chose. Et trois belles chines. J'aimerais devenir un grand avocat. Un grand avocat. Pour cela, il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut étudier beaucoup. OK Eh bien, OK, allez organisez nous. Demain, si Dieu veut, nous au présent. Qui est bon que ça, je dis, ah, OK D'accord. Et nénè, tu regardes pour qui est-ce qu'elle a frappé devant. Mais qui est-ce qu'elle a dérangé, je me conseille Oui, on est, c'est qui est Bonsoir, madame. Bonsoir. Bon, mission par an, c'est l'évangile là. De maison en maison, sous quartier. Bon, juste nous, on dans la maison là pour nous faire une petite prière. Nous si pouvons va accepter, non, nous si ça pas accepter. Ah bon, je ne vais va mettre maison, hein. Je vais essayer demander, madame, non, mais je ne pas dire madame n'a pas accepté prière, non, parce que madame, ça va prendre bon Dieu. Mais la prière, quand même, la n'a pas accepté. Bon, c'est ça pour vous, même, quoi Madame. Mais même pour qu'ils soient dérangés comme ça, pour qu'ils soient numérés comme ça Je suis occupée ma chère. Et parfois, maintenant, madame, son dame, moi, devant la barrière, là, dit vais dire, ma chère, elle va prier de maison en maison, alors elle va devant la maison, pour l'âge, pour un coup de prière, qu'on va accepter l'entrée. On hé Je prends nos zènes. Je récite, je Comme si mon besoin de prier, c'est à faire les prier. Ouais, moi-même Bon bon mal bah falafel côté. Là, madame bonjour. Bonjour madame. Euh eh, ça que eh, bon madame on a prière de maison en maison. Bon juste nous river dans maison là, on te veut bon là prière dans maison, par contre si ça vous déranger. Eh bien madame n'a besoin bagage bien. On va prière maison maison ça. On e passe sous maison ça, sa, sauter so là, il hm, va venir à nous l'autre maison. Gardez bien pour. eux. On demande forme tant coup. Où ouais, est question de <rires> bon Dieu, donne nous notre vie quotidienne. donnez nous notre pain quotidien. Nous quand bagage comme ça ici. A. OK? fait des fournissons FF. et puis une ne côté pas pour tête plutôt ok pas de temps pour tout ça premier là c'est prier madame pour moi s'il vous plaît, pas de temps pour prier ah et les les gars les garçons pour moi Caca toute bête Cote le fait là Même là, même là Madame la prélope Madame la d'avocat. Même là madame Eh, caca toute bête Oui madame Vous prenez que vous n'annonce pas parce que l'autre là, pas vrai Tout le démarqué Eh bien, quand vous pour moi, vous dame qui devant, qui collez toutes les il sort, sortent, va peuvent les sortir, on prend la gêne bakalaudel pour moi Ok Elle gêne des chien de elle pour moi vite Parce que, elle commence à énerver ma question Baka la, baka C'est malabré les sous-moué Baka la, baka Madame qui va aller là? Eh, hey, madame, c'est madame, oui. Qui ça? Madame? C'est madame, oui. Ah, bon, bien content que c'est madame. C'est ça, On fait mauvais, oui. elle va bah, prier à toute côté, oui. Eh bien, désormais, on va dire pour moi, on va dire, mais elle respect tête, ok? L'œil vini ici, là. depuis la passe, de la prier, elle va ça. Pas chôme chapé pour l'entrée de là dedans elle va prière. Parce que pas besoin de bagages comme ça. Madame, on mm. ne faut pas dire ça, nous toujours besoin de Jésus, oui, dans la vie. Regardez. C'est ça qui passe tout le À la draca. À la pas Ah, chérie. Oui, ça Comment est-ce que vous mangez ou pas fatigué, non Non, pas fatigué, non Vous reposez chérie. Vous comprenez, si vous Madame, madame. Oui, Néné, tu m'emmerdes, merde. ah. Madame excusez-moi, importe, tombez-vous nous ou la madame? Oui, mais qui salit encore les nerfs? Vous pas manger? Manger, madame, et voilà. Et me soir gagné. Madame, son rêve nous fait vous marier ou madame hier soir? Oh, les mecs? Oui, madame. Pouvez-vous être honnête, madame, son rêve ou madame nous so fait vous marier? Bon, m'expliquez. Hier soir, pas madame, mais moi et Marou qui bien costumé, bien habillé, comme d'habitude, quand on tourne, on monte, on fait des mondes là, celle qui monte, monte, il avec qu'on, on s'ac je la qui ne comprends pas du tout, non Bon, ici Qui permet de rêver vous <coughs> faites carré des caca tout bête. <coughs> madame, son rêve, madame, rêve pas des limites, non? Gardez ma vous oubliez. chose ne ou. Ou sont pas Où elle doit dormir? l'homme besoin rêver comme ça. Des fois, c'est marine qui paraît devant. Regardez, il faut faire jour clair. Parce que ma pile bito ici, à la. Oh oh, à la dame fréquente papa. Mm -hmm. Excusez, madame, madame, ça moi, elle ma rêve, ma ma madame. Excusez. Hi, chérie. <coughs> oh. Comment est ça hein? Ah, problème, problème. Mais oh, qui problème est problème? Vous êtes so très bien Vous êtes vomi ah. dans travail là Vous gens fatigués. Vous gens Oui, vous êtes quoi êtes Ah, un problème là. cest problème vous pas ta Mais je ne comprends pas. Comprendre, non, dis non, chérie. Pas madame, matin, nous gain. à l'intérieur. Nous on notre travail là. Mm -hmm. Et puis, nous tu à Là là mm -hmm. Et puis il fait rentrer dans le bureau. L'album augmentation ou saisie ou émotionnée. Ah, mais c'est il augmentation, il n'y a pas de problème. Oui, mais il y a un problème car il sentit qu'il y a chaud, franchement. Bon, monsieur, il y a relevé bancaire là. Il y un paquet de documents comptables. Comment un comptable a pas fait conciliation bancaire Oh oh. Monsieur dit que il y a une fraude qui fait dans l'entreprise là. Il <laughs> dit que la fraude là est sortie dans la section PAM. Là. Hey, hey, hey, Monsieur hey, Barret, je les jeux les li tout kòm mwen la banque. Quoi Ouvez ouais, Jean-Pierre mes Oui mais il fait déposer que les machines non. Dans bureau <laughs> et puis il veut me dire que l'ail besoin la brèlim. Tant moi chéri sous blague banm pour me ri. Pa ka comprendre sa ou dit moi là. Pour qui ça me na blague là Pour qui ça Pour qui ça c'est nous on fait ça. Écoutez, bon dieu, bon dieu, bon dieu, mais même tout à fait, il faut à fait, espère ou Mais ni, oué, Nenette, tu as raison. Elle rêve, ça, vous peut expliquer, même pas que ça ni. Oui Honneur. Espère. C'est qui est ça Bon, c'est quoi, Madame Navala Lila, oui. Ok, dis c'est quoi, tu as besoin, tu besoin, tu l'église Oui, Madame, Madame, oui, Nenette Coutier, oui, ça demande vous mettre, faites l'entrée. Eh bien, faites l'entrée, non. Vous l'entrée monsieur. Chérie, coutiers oui. Chérie, mes ah. Je dis que je ne parle pas là, pas là, je ne suis pas j'ai déjà un problème, j'ai tellement fait mal. Oui, on oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bon, je me dis, bon, car dernièrement, trois étages. On fait un bougalou, piscine. On dit, non, c'est quatre étages. Exactement, je me disais besoin. Quatre étages, piscine, allez. Piscine dans le deuxième étage. Et puis, il puis y a deux piscines dans la cour. Bogalo. Et puis, il y a toutes les dans la cour. Il y a Zaboka, il y a Mango. Il y a Nana. Il y a toutes les bains dans la cour. Et on parle bien de, de qui sont les bains. C'est Kay là où tu es mande m'envoyer. Kay. Qui Kay. On parle de la même qui fait quatre étages. blion, wow! blion, blion, blion. Mais regardez nous, on à prochainement, ok d'accord. On après. Madame, compte en bas, la t'as fait Ah, ça m'a dit, on à on des problèmes, on a des difficulté là. Ok, d'accord, d'accord. Ça, ou pas vous ou pas Hein mon on a tous ces problèmes, on regardez, Jimmy. Mais besoin bien. Garde, m'parle d'autres ça avec nous. C'est où qu'on est là nous travail pour faire intelligence ou pour comment pour travail. je ne pas je trois étages, besoin. Qu'on a ça pour Dieu. ça. Ah bah pas, Je monsieur, ne Comment pas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 Ch Ch Chérie, ou, oui. Ça, m'adresse, elle bon me couper nous même on pas parler avec vous, ah, moi oui, oui, oui, oui Et puis, nous avons fait nous avons fait nous avons nous toujours nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous nous ah, mon cher, c'est pas que nous soyons ta ville là-bas. Pas madame, aucun de moi. Je suis soumis de la nous ne pas doubler. Ok, on parle avec moi Madame, bam, ne bam, Excusez-moi, ça c'est à oui. Nous on fait pas nous payons. Quand on force souffrir, nous Madame, ça pénètre Quand vous en U.S. Pas loin que U.S. Vous Quand c'est sous deux ou pas faire ça dans nous faire moins. dans deux Madame, bam, no, no, kalim moi. Eh bien, on va avec Marie, moi... eh, une pour nous, chérie, sortie. On avec Marie prochainement. C'est moi qui madame. Toi, fout-moi, Comment là? Ça, ça veut dire Ça veut dire quand monsieur, on sait qu'on avec nous là, pas de problème, moi je pas Pas pas non, on possédé. Quand monsieur avec nous, chérie, ne ça, non Tout des problèmes, moi je pas pas tout cracher dans oui. Il n'y a pas Ah bah il s'en a pas suivi là. madame, y a des gens qui travaille aussi Il tout Il ça. tout ça. tout tout oui madame la madame elle ,mm nous mes amis m'a mm. mm. nou dit hmm. nous bagaille et on m'a géré là comme si nous gon un petit voyage mais avant d'aller nous n'avons pas besoin de travailler ici on <tent> a pris un congé de nous ici. et puis m'a m'a préle nous toucher OK m'a m'a préle oh, nous madame oui croyolle, <tent> cancer, lanc, m'a m'a dit créole là en aller? ah ca ca tout vert on connaît pas de problème c'est moi dit maman m'a préle nous OK OK nenet madame soba dinon baye qui garde parce que l'autre grand-femme n'm pas connait de gérer le comprendre alors dégage au bambi comment va se mettre à plein famille qui malade d'autre petit problème à m'attend là malade m'occuper dégage au madame D'aller m'a dou bien et pas comme ça pour pa, parler avec et pas comme ça pour parler avec moi rentrer dans grand moins. oh hey. Chérie. oui ah Jean moye là surtout m'a analyser capacité économiquement là moins que n'a quitté là mais où est-ce que tu as joué pour bien monsieur à Ah, pendant que pas deux petites pièces en bas, c'est où je là. Qui ce que Moi, je mon deux petites pièces en bas. Ok ne pas d'analyse, dire. Ok pas peser. Non, parce que je suis sorti pour l'école là-bas, cher, Je suis retiré dans l'école là parce que quand en bas, là, je suis allé à Kaila. Qui est-ce que l'école communautaire en bas Deux suis sorti vous. Je suis sorti pour Je suis sorti business, vous. Je suis Je ne peux pas je ne peux pas faire ça. En tout cas, c'est ça que je faire. C'est ça je ne pas fait, femme qui Oh, là. madame, Oh. Oh. Bon, bon Comment est-ce que tu as dit? Je ne sais pas si et les sens sont fouets, cap Quand a la deville, Jésus, comme si me l'autre façon. Oh, béni soit l'éternel, béni soit l'éternel. Seigneur, où tu entré dans la vie, je me sens je nous t'acceptons. je connais, me je oui, qui est ça? Hein? Bonsoir, madame. Oh, oh, bonsoir. Bon, madame, bon, on a fait prière, nous toujours à bail, prière. tout côté côtés nous passent, c'est l'évangile, là, a bail. Oui, bon, je oui, là pour bon oui. oui. ah, à... yeah, si. <coughs> prière, là, je dis, là. Oui. Ah, où sont moi? Où sont je Où sont-ils, je Où qui porter pour nous Je suis dans la maison, je suis venu bon la prière. où est-ce que tu refusé, moi? Je ne suis pas faute mon cher, je ne pas comme vous, savez les bons ou vous ça, les jésus, je ne pas. nous, là, nous faisons cela avec Ou Au contraire, nous fait cela dans vous. Nous faisons l'église qui plus près, là, nous sommes capables de balayer ça. Nous, même quand je dans l'église, moi. Parce que je là pour une prière, là, je dis, là, là, bon la faut accepter Jésus. parce que si Jésus bien. est capable de faire toute bagaille pour vous. Sans Jésus, ben pa Jésus ou pas pouvez pas faire oh oh. rien, eh, chéri Oui, vous à vous avant. Bon, nous parlons dans Jean 3, verset 16, qui dit, car Dieu a tant e aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin, afin qu'il qu qu croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Madame, c'est ça. C'est Jésus est capable de faire toute bagaille. Il y te mettre bord toute tout sale possédé pour gagner la vie éternelle ou pas gagner. C'est ça, c'est ça tout. C'est pas d'être ma prière pour ma rime. Je mm -hmm. m'entraîne mm -hmm. pour ma reprendre la parce que moi, moi, c'est à faire job l'homme même qui arrive là. Mm -hmm. Et connais tout monde m'konnais sois job. Job de éprouver, job de perdu tout ça. Tout ça, défoncer. Mère de, de, de, de, de, de, de, de, de rejoigne grâce à pouvoir Papa Abondi. Et bien, m'kwè, nous sommes penser que m'abjoigne. Pis petite on allait for obliger bon, m'outil. Parce que m'pajam suspendu pour ma rime. Non, m'abbon, priez. On a commencé à chanter chanté Grand Dieu, non, te bénissons. Vers mmh, les montagnes, le le le ben, où il viendra le secours, le secours de l'éternel qui a fait la terre. Dieu, gloire, Oh, Alléluia. merci Lorde. Seigneur, merci nous Seigneur, nous nous tout l'éternel merci Seigneur, merci Chérie, merci avoir on a préparé